Nécessite une compréhension contextualisée de la manière dont les principaux moteurs de la malnutrition, les régimes alimentaires et les infections interagissent pour contribuer à des mauvais résultats nutritionnels. Dans le cadre du projet gouvernance de paysages multifonctionnels en Afrique subsaharienne, le CIFOR travaille dans la région de l'Est du Cameroun et la province de La pour en République démocratique du Congo pour identifier les opportunités d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition en utilisant des aliments locaux cultivés de manière durable et riche en micronutriments et l'amélioration des pratiques locales liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène et à l'allaitement. Ces expériences ont contribué à concevoir des interventions appropriées pour réduire la malnutrition dans la région. En 2018 et 2019, le Centre international de recherche en foresterie en collaboration avec l'université de Kisangani, avait initié, réalisé des études, des enquêtes, des enquêtes complexes qui ont montré certains problèmes qui sont à la base justement de la création de ce projet. Et ces problèmes sont d'abord un taux élevé de malnutrition qu'on a observé chez les, chez les enfants et chez les adultes, vous vous imaginez que le retard de croissance chez les enfants est de 43%, un taux très élevé parmi les plus élevés du monde. À côté de cela, on a trouvé que le niveau de sécurité alimentaire était très très faible, et donc pour tout cela, on avait besoin d'une intervention. Mais paradoxalement, paradoxalement, on vit dans un milieu où il y a la forêt équatoriale, supposé riche en, en, en, éléments, en, en aliments euh, d'origine animale, comme d'origine euh, végétale, et à côté il y a le fleuve qui normalement devrait fournir du poisson. Donc c'est ça le paradoxe. Alors face à ce paradoxe, le Centre international de recherche en foresterie, en collaboration avec euh, euh, Amsud, a cherché à trouver une voie de solution pour pouvoir lutter contre cette malnutrition. Et c'est dans ce cadre que le projet pilote Lileco que vous êtes venu visiter aujourd'hui est né. Il est né avec trois axes d'intervention, trois axes d'intervention qui sont la nutrition, la sécurité alimentaire durable et l'eau, hygiène et assainissement. première vue, cette recherche a contribué à concevoir des interventions appropriées pour réduire la malnutrition dans cette région avec l'installation de forages à travers les centres de l'Iléco. Une intervention salvatrice qui a changé la vie des habitants de l'Iléco qui n'avaient initialement pas accès à l'eau potable autre que l'eau du fleuve. Les alas qui passent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 si je suis la train Si je suis en train de de mais me Maï et eh, papa et eh, Londa. Na chef, yukura, si chef, un communauté. suis communauté une efficacité de la la Il y avait vraiment beaucoup de cas hydriques avant que l'eau de forage arrive. Donc, nous avions constaté des cas de verminose, tels que ascadiose, achylostomiase, amibiase, ainsi que fièvre typhoïde aussi. Normalement, beaucoup de cas chez les enfants. Nous donnons quand même un coup de chapeau à l'ONG qui vient maintenant de nous installer de l'eau de forage. Vraiment, il y a une forte amélioration par rapport à ça. Vraiment, nous constatons qu'il y a une diminution des cas de maladies hydriques par rapport ce qui était avant bon par exemple dans un mois il y avait beaucoup de cas mais par exemple 50 cas 60 cas mais aujourd'hui il y a quand même une, une petite une grande diminution amélioration d'ailleurs par rapport à ce qui était avant on reçoit par exemple 5 cas d'ascardiose tantôt un cas d'amibiase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 soit avec la, la promotion de la culture de soja, offre beaucoup d'opportunités parce que c'est une culture moins exigeante. Euh, ça ne nécessite pas beaucoup d'exigences. De, de, beaucoup une fois le, le, le sol est meuble, euh, bien drainé, c'est parti. J'encouragerai à la communauté de lîle de produire beaucoup plus et de consommer beaucoup plus les soja. Le foire alimentaire font revivre l'alimentation et la nutrition locale elles sont un outil et un espace important pour promouvoir la souveraineté alimentaire car elles se déroulent dans les espaces publics locaux et dans le cadre socioculturel des gens. Le projet Gouvernance des paysages multifonctionnels a facilité l'une de ces foires alimentaires à lîle réunissant de femmes de différents groupes et des agricultrices pour exposer des cultures et des aliments traditionnels, soulignant leur importance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle locale et nationale. La foire a rappelé à la communauté et aux dirigeants politiques locaux la valeur des aliments traditionnels pourtant négligés, élément clé de la malnutrition matraquée dans la région. Dans quelques années, on verra comment cette foire alimentaire et les suivantes ont contribué à assurer une meilleure intégration des aliments traditionnels et de l'agriculture agroécologique dans le plan national de sécurité alimentaire. Nous sommes venus faire une sensibilisation sur l'éducation nutritionnelle en se basant sur les aliments que les mamans produisent, ce qu'ils consomment et par d'autres aliments qu'ils ne produisent pas et qui ne consomment pas. Par rapport à ça, on a, on a conseillé aux mamans de consommer plus de soja, le maïs en préparant des bouillies avec la diversité alimentaire, en mettant des soja dans des amarantes. En, faisant aussi, en mettant aussi dans les poissons, c'est ce que nous étions venus faire. Donc, on est venu faire une sensibilisation sur la diversité alimentaire, les aliments que les mamans produisent et qui ne les consomment pas, et les aliments qui ne produisent pas et qui ne les consomment pas. En proposant des éléments alimentaires alternatifs aux régimes alimentaires locaux, les projets gouvernance de paysages multifonctionnels financés par l'Union européenne a permis de former les ménages à l'introduction de nouvelles recettes alimentaires plus nutritives et moins chères localement. Les cinq recettes qu'on m'a présentées là-bas ont vraiment des valeurs nutritionnelles multiples. Vous voyez la combinaison de farine de maïs, et soja et l'huile. Donc là, on a enrichi hein, la farine de maïs en protéines. Surtout pour la bouillie des affaires, vous savez que les affaires ont plus besoin de protéines. Et lorsque une alimentation est déjà enrichie en protéines, cela contribue énormément à la croissance de la faim, une croissance harmonieuse. Et par conséquent, il y a lié de prévenir la malnutrition dans plusieurs foyers de l'ère de santé de l'Iléco. Alors que je suis tombé pour changer ma vie et mon ami, je suis en train de faire des malamoupes. Pe lo lenga to bandai kulamba biloko ezauto bandai kulamba sikote tango tozi formation sikote komi kulamba biloko kukokana ndenge balakisibiso pe bana nabiso ba komina satema lamu foa ena biso pe komina changement makasi Une exposition unique et première du genre L'importance du projet Gouvernance des paysages multifonctionnels sur la sécurité alimentaire n'est pas seulement parce qu'il a révolutionné les pratiques culinaires au sein de la communauté Lilleco et a traité la malnutrition, mais aussi parce qu'il a permis la mise en place d'une approche agricole alternative qui réclame des aliments produits localement pour assurer un approvisionnement continu et régulier aux ménages. Faseau, tu as écolié à na je suis fan de Sika, je suis a Depuis, tu as to la machine à ya Masango, à Soja. changement est complètement. Oui, c'est à l'Iboso, tu as écolié à l'Iboso, tu as écolié à l'Iboso, tu as Foufou et à Soudia, à Massango, vraiment, tout ce qui est dans le monde, c'est que je suis